Voyons maintenant la construction de Maccabétide dans le cas général pour l'extraction à contre-courant, l'extraction liquide-liquide à contre-courant. Alors comme vous le voyez, je vais pour pouvoir déterminer le nombre des tâches théoriques utiliser cette fois-ci les deux diagrammes, à la fois le diagramme rectangulaire mais aussi le diagramme triangulaire. Alors je ne vais pas vous démontrer cette méthode, je vais vous l'expliquer simplement. Alors, on va commencer par positionner sur le diagramme triangulaire les points qui correspondent aux alimentations et aux sorties de notre extracteur à contre-courant. Tout d'abord, l'alimentation en solution, donc le point est là, et le, la sortie extrait, donc le point V1 ici. On va relier ces deux points par une droite, qu'on pourra appeler droite opératoire, et on va placer sur le diagramme rectangulaire le point qui correspond à cette droite. Alors, on va faire la conversion entre les titres que l'on a, les titres massiques que l'on a sur le diagramme triangulaire, et les rapports massiques que l'on a sur le diagramme rectangulaire, afin de positionner le point correspondant. Donc, j'ai mis la même couleur pour que vous voyez bien la correspondance. Donc, il y a pour euh, coordonner sur ce diagramme rectangulaire grand XA, grand Y. De la même façon, je vais tracer une deuxième droite opératoire qui, cette fois-ci, va relier les points qui correspondent à la sortie euh, au niveau du raffinat et à l'entrée qui correspond au solvant. Donc, Je relie ces deux points et je vais pouvoir tracer donc, une droite euh, opératoire à nouveau et en correspondance le point sur le diagramme rectangulaire avec donc, des coordonnées XN, YA. Et puis, vous voyez que les deux droites opératoires que j'ai tracées, en bleu et en vert, là, je les ai prolongées assez loin, jusqu'à ce qu'elles se croisent. Et elles se croisent en un point qu'on a l'habitude de noter delta et qu'on appelle le point, le pôle opératoire. Quelquefois, on appelle aussi le point différence. À partir de ce pôle opératoire, on va tracer plusieurs autres droites opératoires quelconques situées entre les deux premières que j'ai tracées. Alors, en voici une première. Donc je trace cette droite vraiment au hasard entre les deux que j'avais déjà tracées, que j'avais tracées précisément en fonction des, des compositions, des, des alimentations et des sorties. Et donc cette nouvelle droite opératoire que j'ai tracée en rouge, eh bien, elle coupe ma courbe binodale en deux points qui vont me permettre de déterminer un petit x et un petit y qui se correspondent puisqu'ils sont sur la même droite opératoire. Alors je vais pouvoir calculer les grands x et grands y correspondants et je vais pouvoir positionner sur mon diagramme rectangulaire eh bien, le point correspondant, donc avec ses coordonnées grand X et grand Y. Je vais réitérer cette opération plusieurs fois, donc je vais tracer d'autres droites opératoires entre les deux premières que j'avais tracées, et je vais avoir ainsi de nouveaux points que je vais pouvoir positionner en correspondance sur mon diagramme rectangulaire. Je vais ensuite relier ces différents points et ils vont former ce que l'on va appeler la courbe opératoire, puisque, contrairement au cas précédent, ce n'est plus une droite, mais bien et bien une courbe. Ensuite, la méthode de Machabéthil se poursuit exactement comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire qu'entre cette courbe opératoire et la courbe d'équilibre, on va tracer les gradins qui vont permettre de déterminer le nombre des tâches théoriques. Vous avez donc vu que pour l'extraction liquide-liquide, la méthode de McCabe-Thiele, on pourrait dire les méthodes de McCabe-Thiele, puisqu'il y a plusieurs cas de figure, sont un petit peu plus complexes à représenter que dans des cas comme la distillation par exemple, et surtout qu'il faut être très vigilant sur les hypothèses que l'on est en droit de faire afin de choisir correctement la bonne méthode graphique pour déterminer le nombre des tâches théoriques.